Selon de nombreux textes académiques, l'histoire a un passé linéaire qui a commencé quelque part en Afrique et s'est terminé par l'ère moderne. Pourtant, les affaires humaines ont de nombreux côtés sombres, comme par exemple la découverte des pièces archéologiques venant d'un passé dont nous ignorons tout et qui vont au-delà de notre compréhension. Il est largement admis dans le domaine scientifique que le début de la civilisation humaine peut être remonté à environ 9600 BFOR PRESENT, soit quelques millénaires après la dernière période glaciaire, qui s'est terminée, paraît-il, vers 13 000 BEFORE present. Beaucoup de structures mégalithiques comme celle de Gobekli Tepe dans la Turquie actuelle remonterait bien plus loin dans le temps et poserait de nouvelles questions sur l'origine de l'humanité. C'est comme si les livres d'histoire avaient oublié le premier chapitre. Il manque les pages les plus importantes, celles qui nous ramènent à un niveau intérieur de civilisation atteint par l'être humain avant un ou plusieurs cataclysmes qui ont choqué la planète entière. L'histoire de l'humanité est-elle à réécrire Devient-elle la première civilisation Avons-nous la preuve de l'existence d'anciennes civilisations avancées dans les périodes précédant la datation officielle Si oui, comment ont-elles disparu et pourquoi Comment se fait-il que presque tous les peuples de la Terre ont transmis, oralement ou par écrit, le récit du déluge universel présent dans presque toutes les religions, judaïsme, christianisme, confucianisme, hindouisme, sintoïsme, bouddhisme, islamisme, zoroastrisme. y a-t-il vraiment eu des êtres humains géants remis en question à plusieurs reprises par les peuples anciens Comment interpréter certains bas-reliefs retrouvés dans les temples, constitués par des reproductions d'objets trop avancés pour l'époque si les représentations primitives étaient la transposition de ce que les gens voyaient dans la vie quotidienne, d'où venaient-ils les objets représentés Nous retrouvons beaucoup de similarités incroyables entre civilisations qu'après les sources officielles ne se seraient jamais entrées en contact entre elles. Des similitudes au niveau de l'architecture, de la langue ou du culte, par exemple. L'histoire primitive est-elle vraiment celle que nous avons appris dans les manuels scolaires? Ce livre analyse les théories les plus fascinantes et incroyables sous l'apparition des premières civilisations.